La, la porte est, -il est -il il y de la -il lumière il y a en a du monde Mais crève t'es sérieux Ah, oh, t'es... T'es blindé toi Attention oh, toi, à toi, toi, toi, toi, toi, Oh, je sens pas oh, oh, oh, oh. C'est sorti d'où ça Oh putain, il faut que je recharge. Ouais, c'est les collègues qui ont tiré en fait à travers la porte je pense. On va éviter d'aller oh. là bas. Hein. Oui. Euh, non, ouais, je on n'est pas bien. dans le coin, c'est la guerre. Roger, je, vais les deux autres des les... je crois qu'il y a rien ici, il n'y a pas de bombe. Ouais. En face. Suspect kill. Et dans tout ça, Ouf, on doit trouver deux bombes, putain. Je te laisse le sécuriser, je pars sur le deuxième. Ouais. Ah j'ai une bombe sur la droite là. Ok. Donc si vous avez une bombe, on va peut-être passer à l'étage direct avec Wolf. Okay. T'entends Wolf là J'en j'en entends une là. Je suis en train d'en désamorcer une dans la cafétéria. Moi. Ah bah c'est celle-là -là, qu'on entend là. Ok. Ok faut trouver la deuxième. Entry team, EOD ok on est dans votre dos. Là, c'est l'escalier à gauche qui monte direct. C'est l'escalier à gauche là hein Ouais. Ah, bah vas-y, go alors. On monte au deuxième, euh, Ran Ouais. Et on leur laisse le. Enfin, au troisième, du coup, pardon. En fait, on était déjà au premier. C'est la police Hands up now à gauche. À gauche, c'est ouvert. J'ai un téléphone qui sonne ici. Normal Ouais. Ah, j'entends. Je te suis, Wolf. J'ai pas de son là au niveau de la. Je crois qu'il y a du monde, ouais. Ouais, pareil, je sais d'écouter. Nous, on a un téléphone qui sonne. Un téléphone Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, j'ai failli poser le Ouais, il est là. Ah, ok, on peut rien en faire. D'accord. En face Police! Hands up! Il est au sol. Il a pris lui? Vas-y, on va essayer celle-là, Wolf. Ouais. Les douches. Les douches. Je le dépasse, je te le laisse. Ok. À la droite, traité. Ouh, il me semblait bien avoir entendu du bruit. Ah oh, on a la bombe. Ah nice. Regarde là. Tu vois là Yes. Ah ouais. Attends bouge pas, bouge pas. C'est quoi, c'est un civil C'est rien. Je vais pas lui mettre une euh, flash là ce que j'ai peur. J'ai peur de monter le civil à toutes tes civils. les gars c'est une porte wolf euh, à droite oui. c'est bon vous avez des amorcés oui. ouais nice donc oui. maintenant on prend notre temps ok pas enfin, notre temps pas trop non plus well, hey, okay, j'ai pas worry. trouvé son arme euh, lui là so, yeah, ok bien ouais. joué ça s'ouvre euh, la sortie hein Ouais, mmh. je l'ai fermé. Ok. Ça envoie euh, ça me Je tu sais. Bah je crois que c'était pas très grand. On va, ouais, aller, on va dernier on, étage on et on vraiment faire, euh, petit, hein, On va laisser cette porte là, on reviendra à la fin. On va partir par là. Ouais. Bah, on va redescendre bah bon. avec eux. Hein. Ouais. On descend à votre étage. Vas-y, c'est ta hein. Pas de piège, j'ouvre. On progresse avec les lampes nous aussi. On est dans la salle d'IRM ou de radio je sais pas ce que c'est, d'opération. Ah ouais bah vous devez être en face de nous. On a plein on a plein de portes on là. On risque de tomber nez à nez. Je suis là où il développe les radios. parce que je veux tenir mieux. Donc ça ça donne mener sur la pièce. Je dis pas de conneries. Où il y a la radio Non, même pas. Perdu Wolf. Get down and show me your damn hands. Donc ça doit être ici alors. Yes. Ok. On a rien. On a vos lampes. Ok. Ici on avait fait okay, euh, dans ces La double porte où il y a écrit la sortie là, up, on l'a pas faite. On va redescendre, on a pas tout fait. Hein. Ouais, ouais, faut qu'on redescende. Ouais, en bas, on a pas tout ouvert, je crois. Et en euh, à cet étage, vous avez tout fait du coup. Hands up above your head. Police, hands up. Put Il y en a un qui a perdu up. sa euh, casquette, je hands crois. Up now. Drop your knees. Hands off above your head. Put your hands up. Là, on a désamorcé. Euh... Escalier. à droite, ça parle. On a désamorcé deux bombes. <tousse> Merde! Excuse-moi, oh! Euh... A... On, a, on a deux civils sur nous. Hands Get down and put your hands up! Talk reporting. Copy entry team. Notifying trailers. Talk reporting, Roger interview, great work, keep going. Hands up now Ok on est au niveau des vestiaires. Hands up, struck your knees Hands up Get on the ground now Light stick away. It's the police, hands up now Talk to Element. Copy Entry Team. Don't go back to the Lights stick out. Talk to Element. Copy. C'est par là la morgue. Ok, faut juste qu'on sauve les civils. Là. Ah, t'étais où toi? Sting. Sur la gauche? Oui. T'as entendu, ça a parlé. Ben voilà. Ah y'a peut-être, attends attends ne votez pas Don't tout de, de suite, de... il doit y avoir une arme ou un truc Don't comme ça ou quelqu'un qui a pas été reporté. Ah si c'est bon, bien joué les gars okay. Eh hey, 8 minutes 40 Ouais, trop facile, trop facile les gars Ah ouais, <rire> tu vois en se séparant comme ça c'était pas mal ah, j En fait le dernier étage, le 3 est, est... est tout petit en fait Ah ok, Là, je pensais le pas qu'on allait le faire euh... aussi rapidement Franchement, en même temps on n'a pas trop le choix, faut désamorcer les bombes Donc <rire> faut aller vite, bien joué